On s'habitue à tout, même au pire. Le franc CFA est un mal pour les pays d'Afrique qui l'utilisent, pardon, qui le subissent. Monnaie coloniale, symbole de l'indépendance économique sous haute surveillance, le franc CFA vivrait-il ses derniers instants C'est nous qui en déciderons. Alors, asseyons-nous et parlons-en. Samedi 7 janvier, appel à la résistance panafricaine contre le franc CFA. Rendez-vous à Bamako, Dakar, Abidjan, Ouaga, Ouida, Londres, Bruxelles et Paris afin de préparer ensemble l'acte de décès du franc CFA. C'était Claudiciard.